Oh yeah tout le monde, c'est vraiment content d'être avec vous. 17e journée de floraison. Donc on est dans la troisième semaine. Donc ça sent rien, ça sent rien. On voit un peu là, les fleurs qui commencent. Euh, les plantes ont fini de pousser. Euh, c'est terminé. Maintenant c'est les cocottes qui vont grossir. Il n'y a pas d'odeur encore, ça sent absolument rien. Et puis c'est vraiment le temps là, de donner des nutriments. Euh, les plantes ont vraiment faim. Euh, c'est le moment là, que les cocottes vont vraiment grossir. Donc toutes les feuilles jaunes comme ça, euh, c'est vraiment mauvais. Euh, ça, c'est un manque de nutriments. Donc, euh, je ne les lâche pas, je les lâche pas. Donc, toujours avec les lumières Vipar Spectra, super modèle ici, la XS2000 qui nous donne 240 watts de lumière LED Samsung et la P. 2000, un petit peu moins fort, toujours avec les dimmers qu'on aime beaucoup. On regarde toujours notre tableau PPFD et notre tableau VPD. Donc, très très important. Euh, le VPD, présentement, mon humidité est trop basse. Euh, très très sec, très très très très sec ici. Donc, on faudrait mettre un humidificateur. Faudrait que je mette un humidificateur. Je suis un peu paresseux là-dessus. Là Et puis, euh, l'humidité bouge beaucoup. L'humidité, bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça varie, là... Euh, la vérité, la vérité, c'est que ça varie de 30 à 55. Donc, euh, mais c'est souvent, souvent, souvent, souvent, aux alentours de 40, très sec. C'est mauvais, ça l'aide, la propagation des spider mites. Euh, plusieurs d'entre vous se demandent est-ce qu'il y a encore des spider mites, est-ce qu'il y a encore des trips. Je pense que oui. Euh, mes feuilles sont belles, Les feuilles sont belles, sont pas euh, ont pas été attaquées par les trips, les spider mites. Euh, si on regarde en arrière des feuilles, on n'a pas trop de mauvaises surprises. On n'a pas de mauvaises surprises, mais je suis pas confiant. Je ne suis pas confiant. Euh, J'ai des signes dans une autre tente qui me dit que je n'ai peut-être pas terminé encore avec les Spider-Mite. Donc, on est toujours avec trois King Kush. Euh, les deux King Kush ici en avant, plus un autre King Kush dans le coin. Et puis tout ça ici, c'est le Slurricane. Si vous aimez mieux le docido purple punch de la marque ripper seed. Donc je le répète, 17e journée de floraison. Ça sent absolument rien. Besoin de nutriments beaucoup. Et les plantes ont fini de pousser en croissance en hauteur. Le plancher est vraiment sale. Le plancher est vraiment sale. Il euh, faut que j'enlève toutes ces feuilles-là immédiatement. Passer un petit coup de balayeuse parce que là, ça <rire> est en train de dégénérer. C'est vraiment pas propre. Ça l'incite, ça l'aide ça des insectes à survivre. Et ça donne euh, des endroits pour se cacher, se nourrir. faut faire un peu de ménage. On peut pas laisser ça aller comme ça. faut que j'enlève les feuilles jaunes. Et puis, euh, dans 5 jours, la prochaine vidéo, on va faire la défoliation. On va vraiment, vraiment, là, enlever tout, tout, tout, là. Tout ça de feuilles, là. Pour donner beaucoup, beaucoup d'énergie aux cocottes du haut. Donc, la plante va nous donner beaucoup, beaucoup d'énergie pour nos têtes, nos fleurs, nos cocottes. C'est si ce qu'on veut. On les veut grosses. Et, euh, that's it. Je vous laisse là-dessus. Donc, euh, je vais enlever toutes les petites feuilles jaunes qui traînent. Je vais nettoyer le fond de ma tente. Et puis on va patienter encore un petit peu à m'en faire une super défoliation. Je vais peut-être enlever là, quelques grosses feuilles là, pour laisser un petit peu de lumière le passer. Mais euh, exact. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous adore. On met un pouce, on écrit un commentaire. 17e journée de floraison, c'est pas terminé. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao gang!